Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Vincent pour parler aujourd'hui des crypto-monnaies. Alors, arnaque ou bon plan Bitcoin, Ethereum, etc., toutes ces crypto-monnaies. Est-ce que ça vaut la peine de s'y intéresser C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo avec Miguel Sorel, qui se connaît beaucoup mieux que moi sur le sujet. Donc, on va décortiquer tout ça ensemble. À tout de suite. Je suis accompagné aujourd'hui de Miguel qui va nous expliquer si les crypto-monnaies, c'est une arnaque ou si c'est un bon plan Parce que c'est vrai qu'avec la crise que nous traversons, on est obligé de rechercher quand même des alternatives pour ne pas se retrouver complètement pris au dépourvu en cas de perte d'emploi ou on se retrouve dans, voilà, dans une situation compliquée. Donc euh, ben déjà bonjour, euh, bonjour, bonjour à toi Miguel, merci hein, de nous accueillir euh, ici. pour qu'on puisse faire cette petite interview. Alors vous avez vu le petit cadre hein, derrière. Euh, alors euh, bon, euh, excusez-nous pour le, le bruit de, de l'eau. Hein, euh, c'est pas pour vous donner envie. Mais en tout cas voilà, c'est le cadre qu'on qu a trouvé aujourd'hui. Euh, donc euh, derrière vous apercevez la mer. Hein, ce n'est pas un lac, c'est bien la mer. Donc euh, voilà, il fait très chaud ici. Euh, donc on va rentrer dans le vif du sujet, mm -hmm. les crypto-monnaies, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment sûr ou, euh, voilà, pour les gens qui ne, qui ne savent pas du tout ou qui ne connaissent rien, mm -hmm. comment tu pourrais, euh, alors déjà, juste te présenter en quelques, voilà, rapidement, mm -hmm. mais, mais surtout d'expliquer aux gens, voilà, comment tu es rentré là-dedans et euh, qu'est-ce que tu y retrouves comme avantage, c'est surtout ça. D'accord. Alors, d'abord, je m'appelle Soel, je suis un entrepreneur et investisseur. j'investis plus précisément dans les crypto-monnaies depuis 7 ans maintenant. Ah ouais. Donc, euh, pour ma part, les crypto-monnaies, c'est une bel avantage parce que c'est mieux que les monnaies fiduciaires. Pourquoi je dis ça Ben, parce que tu n'as pas euh, la possibilité de faire plusieurs fausses monnaies. Donc, il n'y a que des vraies crypto-monnaies. Et pour ce qui est de la monnaie fiduciaire, ben tu n'es pas obligé de faire du, euh, comment dit ça, du, euh, j'ai le mot, du, du, du blanchiment d'argent. Ah, voilà, c'est ça, que je cherchais. Et avec les crypto-monnaies, tu n'as pas ce problème-là. Bien sûr, tu peux avoir des faux sites, des faux arnaques, mais le plus souvent, c'est que, es que des vrais sites. Et plus particulièrement, j'utilise Binance pour oui. gagner des crypto-monnaies. D'accord, d'accord et euh, donc alors comment, comment ça comment ça se passe comment tu comment tu fais comment on fait quelqu'un qui n'y connaît rien en mmh. bon, essayant de, de, de dire simplement c'est quoi les étapes N'importe qui, c'est-à-dire sur mon compte en banque, euh, avec des euros, je ne je, je peux pas faire le business de crypto-monnaie. Hein? Comment, comment ça se passe Alors il, il faut ouvrir un compte euh, chez telle banque, donc tu m'as parlé de Binance. Ouais. Donc comment ça se passe Tu ouvres un compte mm -hmm. et après, c'est quoi le. Comment tu fais toi Alors, tu as plusieurs étapes à passer, tu ouvres un compte et bien sûr pour être vérifié sur le compte. Il faut scanner ses pièces d'identité parce que tu n'entres pas comme ça. Pour okay. déposer de l'argent, il faut scanner sa pièce d'identité pour voir si c'est une vraie personne qui est derrière et non pas un robot. Donc voilà pour la première étape. Et la deuxième étape, il ben, faut vérifier aussi son téléphone. Parce que pour être plus en sécurité, il faut avoir le 2FA. Et le 2FA, 2FA, 2FA. c'est pour mettre son code plus en sécurité pour qu'il n'y a pas de piratage. C'est ça. D'accord. Comme il y a sur les banques en ligne aussi Oui. Les... D'accord. Ok, donc euh, là, à l'heure d'aujourd'hui, euh, j'imagine que, donc toi, tu, ça fait quand même quelques années que tu es dans ce business-là. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'il y a, comment tu fais pour savoir comment une crypto-monnaie va te rapporter de l'argent Est-ce qu'il y a une stratégie Comment tu fais au hasard Alors, il comment... n'y a pas de comment savoir parce que c'est au feeling qu'on fait, il faut savoir les fondamentaux du crypto-monnaie. Mm -hmm. Ça veut dire qui est derrière la crypto-monnaie. De est-ce que la personne avait déjà un business et si elle avait réussi à faire fonctionner ce business mm -hmm. okay. Et la, la troisième chose à savoir c'est est-ce euh, que je peux la personne, est-ce qu'on peut avoir confiance en la personne okay. Oui puis aussi j'imagine euh euh, le projet aussi de la, la, la monnaie quoi, ouais. hein, sou, souvent il y a un projet qui, qui, qui fait qu'elle a été créée cette monnaie, mm -hmm. et il euh, faut voir si le projet tient la route, si c'est euh, un projet écologique, euh, voilà, dans, dans, dans quel secteur se situe. Se situe. faut toujours faut tout, Quand tu investis dans une crypto-monnaie, il faut toujours garder les fonds par exemple, il y a l'Ether, qui est qui un bon euh, investissement. Alors, euh, l'Ether, je pense qu'il parle de l'Ethereum. Oui, l'Ethereum. Ah, parce que lui, il est, il est à l'aise <rire> là-dedans. Mais voilà, tout le monde ne sait pas, l'Ether, c'est l'Ethereum. Hein. Voilà, donc ils ont fait une blockchain 2.0 pour que euh, les transactions passent plus vite que le Bitcoin. Alors, petite chose, hein. euh, blockchain. Alors ça aussi, c'est un terme qui est beaucoup utilisé hein, dans, dans ce domaine-là. Donc c'est un, pour faire court, hein, d'après ce que, ce que j'ai compris, mmh. c'est un système qui permet de voir toutes les transactions qui sont effectuées, où est-ce qu'elles partent, où est-ce qu'elles vont. Euh, donc ça permet de vérifier et de. C'est une traçabilité de toutes les opérations qu'il y a euh, sur un, un endroit donné. Et le système blockchain est, est utilisé aussi pour. Pas uniquement pour la crypto-monnaie, mais aussi pour d'autres euh, d'autres systèmes d'organisation. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais en tout cas, voilà le, la blockchain, c'est quelque chose de vraiment super carré et euh, très sécurisé. Exact. Et tu as dit tu n'as pas d'exemple. De, Moi, j'ai un exemple. Il y a les pharmacies qui sont mises sur la blockchain Ethereum. Ah. Donc, avec ça, ils peuvent passer ce qu'il faut. Et les, les Cosax, c'est ce qu'ils faisaient à D'accord. Très okay. ah bien. Ah non, non, ça c'est intéressant. intéressant. Ouais. Donc euh, bah, écoute, c'est vrai que. Bah, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais c'est quand même assez intéressant de, de, de, prendre, de prendre tout ça en compte. Commencez à vous, à vous renseigner, regardez autour de vous, aller chercher un petit peu sur, sur le net. Et vous allez bien vous rendre compte que. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, lorsque Bitcoin, Bitcoin est sorti euh, dans les années 2009-2010, euh, tout le monde se moquait euh, complètement de, de, de ce système-là en disant que ça n'allait pas tenir la route et tout ça. Donc à l'époque, un Bitcoin, ça valait un, un, un centime de dollar. Ouais. Et euh, au jour d'aujourd'hui, on est à. Je sais pas combien On n'est plus qu'à 9600 et quelques euros. Donc, imaginez qu'en 2009-2010, vous aviez acheté 100 ou 200 bitcoins hein, pour 200 euros de, ou 200 dollars de bitcoin, et bien, vous auriez multiplié ça aujourd'hui par combien, t'as dit Par x10, par 5, Ça dépend de la somme que vous avez mise sur la crypto-monnaie au départ. Donc, euh, voilà, ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. Et sachez aussi que euh, aujourd'hui nous avons plus de 2000 différents cryptos monnaie Alors sur on, a, le on a 5270 crypto-monnaies bon. sur le marché. Alors vous avez vu, euh, j'ai un train de retard. Hein. Donc euh, 5000, vous vous rendez compte Donc toujours pareil, avant de commencer à, à, à vous engager et à investir votre argent dans une crypto ou dans un business quel qu'il soit, vérifiez bien tous les compteurs avant, euh, renseignez-vous, allez euh, sur l'autorité des marchés financiers, pour vérifier euh, si la crypto euh, vaut le coup, si ce n'est pas une arnaque, etc. Faites bien le tour hein, des sources euh, bah, des, des, des sources euh, de sécurité pour être sûr de ne pas mettre votre argent à un endroit où vous ne le retrouverez pas. Mais dites-vous bien une chose, c'est qu'à partir du moment où vous investissez votre argent, il y a toujours un risque de perte. C'est sûr. Ça, on ne peut pas le nier. Pas le... le risque zéro n'existe pas. Donc, il y a toujours une petite prise de risque. Et petite astuce, si vous voulez investir sur une crypto en particulier, il faut regarder sur le site de CoinMarketCap. Mmh. CoinMarketCap, c'est un site où tu as tous les crypto-monnaies qui ont été créées et tu as aussi les top 10, les top 3 des meilleures crypto-monnaies du monde. Donc, pour vérifier si les crypto-monnaies sont bien sûrs, il faut aller sur le site de CoinMarketCap. C'est un site où tu vois les top 10, les top 3 des crypto-monnaies les meilleures, Et on sait que le Bitcoin a 21 millions ou 21 millions million, million, ouais. qui vont se stopper net. Mmh. Donc il faudra qu'on s'échange entre nous pour que ça continue à, à fonctionner. d'accord. Alors euh, Binance, est-ce qu'on a le droit à une carte de crédit, une carte pour pouvoir retirer ses biens sur Binance Non, non pas encore. Pas encore, c'est un projet C'est un projet ah, mais okay. ce n'est pas encore le cas. Moi j'utilise Revolut. Revolut, d'accord. Donc tu transfères de Binance sur Revolut et après tu utilises ton argent. Exact. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous conseiller une... une alors. Euh, je vais dire le mot exchange, c'est en fait une banque en ligne de crypto devise D'accord euh, Donc quel serait celui que tu pourrais conseiller où il y a une. Parce que les gens ils aiment bien quand il y a oui. la carte privée. Oui. Est-ce que tu en connais, peut-être que tu pourrais nous conseiller Je ou... connais un. Eh bien c'est Coinbase. Coinbase, Coinbase. utilise une carte de crédit que vous pouvez utiliser en magasin tranquillement. D'accord. Donc du coup, euh, j'ai des.. Euh... Euh, des crypto-monnaies, euh, je sais pas moi, j'ai tant de bitcoin sur ma carte, mmh. je vais en magasin, je vais acheter du, de, de l'euro, hein. euh, il faut que je fasse un calcul, comment, comment ça se passe Non, pas obligé, ça se fait ça, automatiquement. Ça fait automatiquement oui. très bien. C'est converti automatiquement en euros euh, lorsque vous achetez en magasin. Super, Super. c'est comme, comme pour évoluer, moi au lieu d'avoir des monnaies fiat, j'ai de la crypto-monnaie et euh, ça convertit directement en. D'accord, D'accord, on directement quand tu fais ton achat. Ouais. Attention quand même, hein, je, je, je le répète, faites quand même attention, faites bien vos recherches euh, en amont avant de, de, de partir et d'investir de, de, euh, de l'argent. Euh, commencez par des petites sommes. Euh, Orientez-vous sur des, des, des crypto-monnaies qui ont une faible valeur. Euh, ça vous évitera d'avoir à, à sortir trop d'argent euh, pour, pour démarrer. Et puis après, vous verrez au, au fil du temps, euh, le, je pense que moi n'étant pas connaisseur que le plus sécuritaire c'est le long terme okay. c'est à dire que vous allez prendre une petite partie vous attendez même si c'est euh, 5 euros 10 euros peu importe une petite somme mmh. et vous euh, suivez la progression donc de temps en temps vous regardez la progression de, de, de la monnaie si ça vaut le coup ou pas et puis en fonction soit vous attendez encore pour que ça continue à augmenter et pour que vous ayez plus de gains soit vous voyez que c'est en train vraiment de se casser la figure et là, vous arrêtez tout et vous allez vous orienter sur une autre crypto-monnaie. Exact. Comme on dit toujours, il faut toujours mettre de l'argent de ce qu'on n'a plus besoin. Ce mmh. qu'on n'a pas besoin. Mmh. C'est ça. ça. Et, puis, euh, et puis, on en revient aussi sur cette, euh, cette problématique de, de, de, de faire aussi en sorte de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir plusieurs sources de revenus euh, pour que, ben voilà, on ait toujours euh, des rentrées qui arrivent, même si ce sont des petits montants mais quand on les ajoute les uns aux autres, eh ben, ça, ça peut quand même être très confortable et très agréable. Hein, J'imagine. Oui, c'est sûr. Bon. Et petite astuce, si vous ne voulez pas mettre votre argent, il y a un site, il mmh, -y, -y. y a un site que j'utilise énormément, c'est Kingpass, c'est un site de remboursement de forfaits de mobile. Donc ça transforme ton forfait en argent réel. Donc si tu n'utilises pas beaucoup tes unités, ben tu peux convertir tes unités en argent et ça, si tu en es limité illimité, tu peux le refaire plusieurs fois que tu veux. Donc c'est intéressant et tu peux demander un retrait en Bitcoin. Comme ça, tu peux investir directement sur Binance ou les autres intions que tu veux. D'accord. Très bien, très bien. Bon, ben, écoutez, euh, je pense que là, on, a, on commence à y voir un peu plus clair avec euh, le business autour des crypto-monnaies. Euh, ben, je vous remercie en tout cas hein, pour votre attention euh, merci encore Miguel hein, nous avoir, de nous euh, avoir accordé cette, euh, cette entrevue et puis ben, excellente continuation à vous euh, soyez prudents. Hein, on espère que, que les choses vont, vont s'arranger euh, euh, sur, sur la planète là, parce que c'est vrai que c'est pas, pas super et puis ben, prenez soin de vous et euh, donc comme je dis toujours restez vigilants et n'oubliez pas de vous former hein. plus vous vous formerez et euh, plus vous grandirez, plus vous serez euh, à même d'affronter ben, justement les imprévus, hein, tous les aléas de la vie. Donc euh, merci pour votre participation. Euh, N'oubliez pas de me lâcher un petit, un petit pouce, ça, ça fait toujours plaisir. Et puis euh, je vous mettrai en description, en dessous de la vidéo, donc, euh, les liens euh, avec quelques informations euh, que nous a donné Miguel aujourd'hui. Merci encore. Au revoir et à bientôt. A plus eh ben, Miguel, merci yes. à toi. Hein. Y a pas souci. Et puis bonne continuation. Merci. Merci et au revoir. Au revoir.